On va enchaîner avec John qui va nous parler de comment diffuser un podcast. Donc l'idée, c'est qu'on héberge ça sur WordPress et comme ça, on s'affranchit des, des, des plateformes. Euh, voilà, pas besoin d'acheter un, un service tiers. Voilà, on fait tout soi-même et puis on est autonome. Donc voilà, on applaudit John et puis il va nous, il va nous parler de ça. Merci. Voilà, bonjour. Merci d'être là. Juste déjà une petite question. Il y, a, il y a des gens qui font du podcast ici ou qui ont, qui ont pu... <rire> Ok, bon, <rire> ça marche. Alors voilà, l'idée, c'est comment bah, diffuser un podcast avec WordPress. Et puis, euh, en, en gros, voilà le contenu de ce que je vais parler. Je vais vite faire une introduction bah, sur ce que c'est un podcast, euh, le, le, le fond. Euh, le flux RSS, qui est quand même la, le cœur du, du podcast, et puis le, euh, le comment ça marche. Euh, je vais lister quelques plugins qui existent, qui... Euh, qui vont nous aider sur le sujet WordPress. Et puis après, je vais faire vite le tour du plugin que moi j'utilise, euh, les réglages et puis les quoi comment. Et puis après, il y aura quelques, quelques bonus euh, où je vais expliquer euh, d'autres alternatives si vous voulez faire ça un peu, un peu différemment. Donc moi, je me présente, je m'appelle John Robert Nicou. Euh, je suis dans la communauté WordPress depuis bien longtemps. J'ai participé au WordCamp Genève en 2016. Après, on a fait le WordCamp Lausanne. Euh, J'anime les, les, les meet-up WordPress à Lausanne. Et puis, euh, j'ai eu un podcast pendant longtemps, euh, pendant six ans, avec, avec un copain où on, on avait un podcast qui s'appelait Pod Source, où on parlait de graphisme et web design. Et puis, euh, actuellement, je publie toujours quelques podcasts sous WP2.ch, où je parle d'actualité WordPress. Et puis, c'est principalement des, des, des quick news sur ce qui se passe dans WordPress et puis quels ont été les derniers changements. C'est des, des, des podcasts de 5 minutes, des choses comme ça, juste pour, euh, pour tenir au courant les gens, pour qu'ils n'aient pas besoin d'aller lire les, les logs et puis les choses comme ça. Donc le, le podcast, euh, au départ, c'est un bricolage technique. Euh, L'idée, c'était de permettre à des gens de s'abonner à un flux et puis de pouvoir euh, avoir automatiquement euh, des épisodes qui arrivent sans qu'ils aient besoin d'aller consulter... Euh, le site pour être, pour être tenu à jour de, de, de ce qui sortait. Donc euh, c'est tout basé sur la technologie justement du, du flux RSS euh, qui est un standard depuis depuis 2000 euh, où on va pouvoir avoir euh, dans ce flux en fait on n'héberge pas directement le le, le podcast c'est juste un lien vers le, vers le fichier vidéo ou euh, audio dans notre cas pour le podcast. Euh, Aujourd'hui, euh, le podcast, c'est quand même bien démocratisé. Euh, et puis, moi, je les groupe en trois catégories. Il y a vraiment le, le podcast amateur qui est fait par des passionnés euh, avec les moyens du bord. C'est un peu le cas euh, dont je vais parler aujourd'hui. Euh, il y a des podcasts maintenant qui sont faits par des groupes qui sont vraiment euh, enregistrés en studio, diffusés, publiés euh, sur des sujets divers. Et puis, il y a la, ce que j'appelle la catch-up radio qui sont juste les émissions de radio, qui sont rediffusées aussi euh, en podcast via des flux RSS. Euh, le flux RSS, justement, c'est vraiment le, le cœur de la philosophie du podcast. Euh, il a été euh, inventé par uh, Aaron Schwartz qui nous a quittés. Et euh, le, le flux, en fait, il contient toutes les infos, toutes les méta en fait, de notre podcast. Euh, il ne contient pas directement les, les fichiers euh, audio ou vidéo. Donc c'est vraiment des liens qui vont nous amener vers ce truc. Euh, et puis on a des applications qui sont capables de lire les fichiers RSS et puis qui vont bah, nous préparer la miniature, euh, l'affichage en fait du, du truc. Il n'y aura plus qu'à appuyer sur, sur le player pour lire. Euh, après il y a des applications aussi qui le font de mêmes maintenant euh, pour les mobiles. On a du podcast addict, on a euh, Pocket Cast, euh, il y a bien sûr le le, ce qui est à la base un peu de tout ça, qui est Apple Podcast, qui a été vraiment le, le, le centre de départ. Et puis maintenant, on a les gros acteurs du streaming audio qui s'y mettent, donc euh, pardon, Spotify, qui, qui a fait pas mal de bruit ces derniers temps dans le podcast, euh, qui a resté le, le podcast de, de Rogan pour des, des sommes assez, assez folles. Et puis euh, j'ai même entendu récemment que maintenant même euh, YouTube était en train de se mettre sur, des, sur du, du podcast pur... Euh, dédié. Et puis, euh, pour pouvoir générer ce flux RSS, on a plusieurs, euh, plusieurs manières de le faire. Donc, il y a le DIY, vraiment, euh, où on va écrire dans un fichier XML toutes nos méta et puis le, le hoster sur notre site. Euh, il y a justement des plugins WordPress, c'est ce, ce qui va nous intéresser un peu plus aujourd'hui. Et puis, il y a des services d'hébergement dédiés au podcast euh, qui le font. Mais là, bah, vous devez payer ce service. Par contre, eux, ils hébergent le podcast, ils s'occupent de le diffuser. Et vous, sur votre site, vous n'aurez plus qu'à récupérer quelque part le flux qu'eux vont générer. Donc, la version euh, DIY, c'est vraiment euh, aller taper dans un fichier XML, rajouter notre nouveau podcast dans le flux qu'on a déjà, et puis aller copier les métadatas, toutes les écrire à la main. Et puis surtout, éviter de se tromper dans l'URL du du site, ou dans une, de ne pas fermer une balise. Euh, je l'ai eu fait, hein, au tout début du podcast, des, des podcasts, ben on, on, on éditait notre fichier XML comme ça, à la main. Euh, plus d'une fois, mon, mon épisode n'a pas été diffusé correctement. J'ai dû aller remodifier quelques, quelques petits trucs. Donc, ce n'est pas l'idéal. Et puis, on a, comme je disais, les hébergeurs spécialisés. Euh, là, il y en a quelques-uns, hein, ce n'est pas exhaustif, mais il hein, y a encore... Y a qui a été justement aussi racheté par Spotify, euh, qui permet de créer un podcast facilement euh, sur un... Si vous êtes inscrit chez eux, vous pouvez l'enregistrer direct depuis votre mobile, euh, le diffuser. J'en reparlerai un petit peu de encore après, parce que c'est quand même une solution qui est assez intéressante. Euh, il y a Castos, que j'ai cité là, euh, qui, entre 19$ et 99$ par mois, euh, peut héberger votre podcast. Eux, ils ont un plugin qui s'appelle « Seriously Simple Podcast ». Euh, dont on va reparler après. Euh, on a des Français, il y a Ocha qui est, qui est français, qui le fait aussi très très bien. Euh, Podcloud, c'est aussi des Français, c'est un peu plus, euh, c'est un peu moins, euh, je dirais, premium comme offre, mais c'est super intéressant parce que c'est vraiment fait par des podcasteurs, pour des podcasteurs, je dirais. C'est un peu plus euh, niche comme truc, mais c'est... Je trouve c'est un peu plus euh, vrai. <rire> et puis après dans les, dans, les, dans les Américains il y a Spreaker qui est assez connu. Oh, J'ai passé. Hein, il, y a, il existe aussi SoundCloud. Enfin il y a plusieurs plateformes d'hébergement comme ça où vous payez un hébergement euh, pour qu'ils le diffusent. L'avantage qu'il y a avec ça c'est que leurs plateformes elles sont optimisées pour diffuser du podcast. Donc on gagne du temps sur le streaming, sur le téléchargement. C'est un peu comme euh, le choix entre héberger sa propre vidéo ou la mettre sur YouTube. C'est quand même euh, plus optimisé. Mais nous, ce qui nous intéresse, bah, c'est comment on le fait nous-mêmes, et puis comment on s'affranchit de ces gens qui font du podcast, euh, enfin qui font des plateformes. On garde nos données à nous sur notre hébergement, et puis surtout, on ne paye pas d'abonnement supplémentaire. Parce que bah, quand on commence dans le podcast, euh, si on peut limiter les frais, déjà, c'est bien. Et puis, euh, euh, pour, pour, pourquoi pas passer plus tard quand on a grandi, et puis qu'on a une bonne communauté là-dessus. Donc, il y a plusieurs podcasts, euh, plugins qui existent, je vais en lister deux qui sont les, les plus connus, après bah, on sait comment ça va, ça va vite, hein. ça va, ça vient, mais ceux-ci ils sont en place depuis un moment, et puis euh, ils, sont, ils sont plutôt solides. Donc il y a S euh, Seriously Simple Podcast, qui est gratuit, qui est fait par Castos, justement euh, l'hébergeur de plugins, de plugin des deux podcasts. Et puis l'avantage qu'il a, c'est qu'on peut ben, héberger plusieurs podcasts différents dans notre même site, ça va générer des flux RSS différents, donc ils seront vraiment euh, séparés même qu'on l'héberge sur le même site Internet. Euh, on a le, la possibilité d'avoir des statistiques via un plugin dédié, parce que dans le podcast, c'est vraiment le, le gros problème qu'on a actuellement, c'est les statistiques. C'est toujours très compliqué d'avoir avoir des statistiques. Donc là, le plugin, euh, il va nous aider. Euh, ça supporte ben, l'audio et la vidéo, le cas, le cas échéant. Et puis, on peut faire des séries. Euh, donc, on peut avoir des épisodes. On peut avoir des... Euh, le nombre de, enfin, le, le numéro de l'épisode faire des saisons enfin avoir toute une gestion comme ça de notre de notre podcast directement dans le site et puis euh, la liberté d'héberger justement nos fichiers là où on le désire donc euh, on peut l'héberger chez Castos en payant leur abonnement donc du coup le plugin il est lié donc ça sera plus facile mais on peut aussi l'héberger bah, sur notre propre serveur et puis euh, on peut même aussi l'héberger ailleurs et puis faire le lien après, pour, pour rapatrier tout ça dans, dans le site Internet. Euh, dans la plupart des cas, si vous n'avez pas une audience euh, complètement folle, l'héberger sur votre serveur, si vous avez un serveur qui, qui fait tourner un WordPress correctement, ça ne sera pas un problème. Après, le problème, il va venir avec le temps, euh, quand vous aurez stocké beaucoup de podcasts, avec le poids. Euh, C'est Quand vous, avez, vous arrivez à 3 400, 500 épisodes qui font chacun X méga, bah, Peut-être qu'il va falloir penser à une solution, mais pour débuter, ça suffit. Ça suffit amplement. Nous, on a fait avec PodSource pendant presque 50 podcasts, et on les hébergeait. On en faisait un par mois, et on les a hébergés sur notre serveur sans, sans souci. Et puis, bah, le, le plugin est gratuit. Et puis, bah, Castos, eux, ils permettent de faire ce plugin gratuitement parce que bah, ils ont un revenu qui est la vente d'espace. De, Donc, ce n'est pas sur nos données, en fait, qu'ils font qui sont des sous... Il y a un autre plugin qui est assez connu, qui s'appelle PowerPress, podcast plugin, qui est fait par Blueberry. Et puis, là, les éléments clés sont, sont quasi les mêmes. Hein. On a un mode simple avancé, ça supporte iTunes, ça supporte Google Play, Google Play. on a un player en HTML5. Euh, on a des fonctions spéciales SEO pour le, pour le, le podcast. Euh, on peut gérer justement les imports depuis les, les différents hébergeurs que ce soit euh, euh, SoundCloud, euh, Podbean ou, ou RSS Feed. Et puis, euh, pareil, Blueberry, ils ont aussi un hébergement de, de podcasts. Donc, c'est comme ça qu'ils qu qu font leur, leur argent. Et puis, par contre, là, pour les statistiques, il faudra aussi payer en plus par mois, à la différence de, de l'autre. Euh, de toute façon, les slides seront, je pense, disponibles aussi. Hein, donc, euh, je vous ai listé aussi quelques, quelques articles qui vont recenser un peu tous ces plugins avec les pour, les contre et puis toute la liste parce que là, bah, je ne vais pas repasser une demi-heure à vous lister des plugins. C'est pas le but aujourd'hui. Donc moi, mon préféré, euh, je pense que vous l'aurez compris, c'est Sim Seriously Simple Podcast. Euh, J'en ai testé quand même pas mal à l'époque et puis c'était vraiment le plus, le plus simple. Il est gratuit. Il euh, y a des extensions qui existent si on veut le, le pimper un peu plus. Euh, le fichier XML qui est produit, bah, il, est, il, est, il est propre. Nous, euh, on n'a qu'à simplement remplir des champs dans notre admin de WordPress et puis ça va, ça va nous générer notre fichier XML. Euh, on peut mettre, justement, comme je disais, des épisodes euh, dans, des, dans des custom post types ou simplement dans notre blog, si on n'a qu'un podcast et puis qu'on a un site qui est dédié à ça, on n'a pas besoin d'avoir des, des choses compliquées. On peut l'avoir directement euh, après l'installation, euh, prêt à tourner. Et puis, on peut bah, gérer les épisodes, gérer les saisons. On peut euh, dire si notre podcast, il est, il est réservé aux plus de 18 ans. On peut le, le, le priver, on peut le privatiser s'il si y a besoin. Enfin, on a toutes ces options qui sont des options à la base de WordPress qui sont, qui sont intégrées. Il euh, y a un player intégré qui est, qui est plutôt joli. Et puis, ben, euh, comme je disais, on peut ajouter des statistiques via un plugin ou bien on peut le connecter directement à PodTrack qui est un service de statistiques pour les podcasts. Donc l'installation, elle est plutôt simple. Donc c'est un plugin standard, on l'installe, et puis après, on a ce, ce petit chemin d'installation qui nous permet ben, de, de créer une, une, notre podcast. Donc on va choisir une image de couverture, parce que ben, dans les agrégateurs de, de podcasts, c'est ce qu'on retrouve toujours, c'est une image de couverture. Donc là, il nous la demande entre 1400 pixels et 3000 pixels euh, carrés. <coughs> on va choisir une catégorie. Alors les catégories, c'est toujours un peu spécial parce que c'est ces catégories qui ont été créées à la base par Apple. Et puis euh, c'est toujours un peu étrange les, les catégories des podcasts. On ne trouvera pas toujours notre catégorie exacte, mais bon, il faut essayer de s'adapter dans, dans ce qu'ils ont. Euh, les catégories, on peut en choisir, je crois, sauf erreur. On a une catégorie primaire, et puis après on a deux autres sous-catégories dans lequel on peut aller classer notre podcast, euh, ce qui permettra surtout d'être trouvable dans, Apple, enfin dans iTunes maintenant, euh, parce que voilà, c'est leur façon d'organiser. Et puis ben là, comme je dis, on pourra, on pourra choisir une, une deuxième sous-catégorie. Et puis il y a un point 4, qui est se connecter euh, à Castos, si on a un hébergement chez eux, mais qu'on n'est pas obligé, donc on peut, on peut le passer. Après, les, les paramètres du plugin, ils sont un tout petit peu spéciaux parce qu'il faut d'abord aller dans « Paramètres euh, ». Et puis là, on a euh, cette partie qui nous permet justement euh, de créer des séries. Alors, il faut, pas, il faut, faut faire attention parce qu'on aura... Euh, par défaut, on aura envie de... Une fois qu'on a installé le plugin, bah, on va là, on voit qu'on peut créer des séries. Bien, on va créer une nouvelle série. Et puis, bah, si on crée une nouvelle série, en fait, on crée un nouveau podcast. Donc, un deuxième flux qui sera séparé. Donc, si on n'a qu'un seul podcast à gérer, en fait, il n'y a pas besoin de créer cette série. C'est déjà euh, ce qu'on vient de faire, en fait, juste avant, euh, en suivant le, le chemin. Par contre, si vous avez plusieurs podcasts euh, différents que vous voulez héberger au même endroit, eh bien, c'est là que ça se passe. On crée une nouvelle série. Et puis, ben là, c'est de nouveau la même chose. On remporte une vignette, on, -choisit les, on choisit les réglages. Et puis... Euh, après, dans les réglages, on aura une table et puis une deuxième table qui va venir avec la deuxième série et puis ainsi de suite pour toutes les séries qu'on crée. Puis ça va nous créer à chaque fois un custom post type. Donc dans l'admin, on aura post, page et puis la série 1, la série 2 en fonction de ce qu'on a mis comme nom. Ensuite, on a les réglages généraux. Donc là, on va pouvoir justement choisir si on veut un custom post type. Et puis, on peut activer un champ spécial pour euh, iTunes 11 parce que maintenant, iTunes a fait des, des changements dans leur façon de lire le flux XML. Et puis, si on case cette coche, on aura plus de champs en fait, dans la page où on, où on crée notre, notre premier podcast. Après, on a des options sur le player. On peut le, on peut le, le choisir si on veut que le player il vienne en dessus du texte, en-dessous du texte. Si on veut afficher les métadatas, si on veut... Euh, le player il soit clair ou blanc, ou, ou, ou, ou en dark mode, ou en normal. Et puis après, on a tous les détails du flux à remplir. Donc ça, c'est ce qu'on a déjà commencé à remplir avec l'image, la description. Puis on peut aller plus loin. Euh, on peut choisir des liens. Euh, si on a, euh, par exemple, une plateforme comme Patreon sur laquelle on ferait des dons, eh ben, on vient remplir le lien là. Et puis comme ça, dans la page de notre podcast, il y aura directement le lien pour aller faire un don. Donc, ça, c'est tous des, des, des, des champs qui vont venir dans la page au moment où on publie le podcast. Donc, il y a justement pour faire les dons, il y a les liens de partage. Euh, on va avoir une grande un, un choix de plein de plateformes. Si on veut partager euh, ce pipi, ça va nous, nous donner le lien. Et puis. Euh, Qu'est-ce que je disais tic, tic, tic. <rire> Et puis euh, voilà, on peut aussi euh, changer les, les flux, justement, si on a déjà un podcast existant, euh, rediriger le flux, faire le lien si on a un peu de trac. C'est à cet endroit-là que ça se passe, c'est dans les paramètres. Et puis après, pour la suite des paramètres, on a aussi la sécurité, on peut protéger euh, le podcast par un mot de passe, si on a quelque chose de privé. Et puis, euh, dans, dans une table, on a une prochaine table qui s'appelle « Édition ». Donc là, c'est euh, les URL du podcast, en fait. Notre flux, il est créé. Et puis, dans cette partie édition, il va nous donner, en fait, le lien qu'on doit pouvoir, nous, repartager. Si on veut dire aux gens, allez, écouter mon podcast, c'est là. et bien, c'est ici qu'on trouvera l'URL exact du podcast avec le flux RSS. Euh, si on veut directement partager, partager le lien sans s'énerver à, à trouver où c'est. Euh, L'hébergement, ben, c'est si on utilise chez eux, on va faire les les liens directement et puis, comme je disais, si on commence euh, en auto-hébergé et puis qu'avec le temps, on voit que tout d'un coup, il faut qu'on passe chez eux, en euh, on, on, on un clic, on peut faire l'import de nos anciens podcasts, les importer sur leur service euh, sans devoir tout recommencer. Et puis euh, ensuite, ils ont quelques extensions qui sont euh, validées en fait par eux donc, il y a une extension qui s'appelle Template Elementor. Donc, si vous utilisez Elementor euh, avec cette extension, eh ben, euh, vous avez une mise en page déjà prête pour vos podcasts euh, qui, sera, qui sera là. Euh, justement, il y a des statistiques, il y a du CDN, il y a, il y a le, le, les, les intégrations avec Spreaker ou avec d'autres templates, enfin, d'autres euh, euh, <coughs> thèmes WordPress comme Genesis. Euh, ça, c'est ben, justement dans la liste. Et puis, dans les options il euh, y a justement cette liste des distributeurs de podcasts. Donc, il y en a en tout plus de 40, hein, que ça passe par Google, que ça passe par Spotify, machin, truc. Et puis, c'est là qu'on on va pouvoir choisir lesquels on veut afficher dans notre page pour pas que notre page ressemble à un sympa de Noël. Et puis, on, on peut dire, OK, moi, bon, je vais veux en afficher que 3 ou 4 euh, en dessous du, du lecteur podcast. Et puis, ben, lors de la, de la publication, en fait, ça va se passer assez simplement. Euh, on a vraiment... Euh, une page WordPress où on a un titre. Et puis après, on a nos champs à remplir. On a un bouton, euh, pas très, très, très net, mais on a un bouton où on peut aller importer notre, euh, notre podcast. Alors là, il y a toujours des, des limitations. Il faut faire attention avec WordPress parce que des fois, on est limité dans le poids euh, du fichier qu'on peut importer. Donc si votre podcast est gros, des fois, il y a, vous avez meilleur temps de passer par le FTP Allez le déposer sur votre serveur et puis ici simplement écrire le lien, euh, le lien du fichier. Et puis l'avantage qu'il y a avec, euh, avec ce plugin, c'est qu'une fois qu'on a importé le podcast, tous les autres champs qui sont là, euh, la durée, euh, la date de publication, les, les, les, les, les métadonnées, eh ben, au moment où on va sauver pour la première fois notre podcast, automatiquement lui, il va les générer avec ce qu'il a trouvé dans notre fichier euh, MP3 euh, qu'on aura importé. Donc il n'y a pas besoin de remplir vraiment tous les champs. La première fois, on le sauve. Lui, il va remplir automatiquement euh, les, les métadatas. Et puis après, nous, on peut venir les modifier si on veut, rajouter bah, le numéro d'épisode, euh, les choses comme ça. Et puis en bas, on a un exemple à peu près du player que ça rend. Donc on a l'image mise en avant. Euh, euh, le, le petit player, là, il est en dark mode. Et puis, euh, comme je disais, après le lien pour télécharger fichier. Ou bien, euh, et puis on a la durée, euh, la date d'enregistrement, les choses comme ça qui viennent s'afficher. Donc ça, c'est vraiment pour ce plugin-là euh, qui va vous permettre de, de, de gérer ça. Après, dans, dans les bonus, ce que j'ai mis moi, c'est que, moi, pour mon podcast actuel, qui est un podcast plutôt court, euh, j'utilise Anchor. Donc, anchor.fm, c'est... Alors maintenant, ça a été racheté par Spotify il y a, il y a quelques années, maintenant. Et puis, ça vous permet vraiment d'enregistrer un podcast rapidement. Par contre, bah, c'est eux qui hébergent le podcast et c'est eux qui ont leur propre... Enfin, qui, qui vous donnent un flux RSS. Donc, ce n'est plus le, le vôtre qui est publié par le, par le, euh, par le, le podcast, par le, le plugin WordPress. Donc, moi, j'utilise un plugin qui s'appelle WPRSS Aggregator, où je lui dis, ben bah, voilà, maintenant, tu vas me chercher ce flux RSS et puis tu me l'affiches dans une page. Alors... Euh, c'est pas très beau, hein, on voit c'est la, la première partie en haut, on a juste les liens avec chaque podcast qui a été fait. Et puis euh, quand on clique dessus, on, aura, on, on, va, on va avoir le player de. On va partir en fait chez Encore pour écouter le, le podcast. Et puis j'ai vu que récemment ils avaient fait euh, un plugin qui s'appelle Encore Épisode. où là c'est simplement un shortcode. Donc vous installez le plugin, vous donnez votre URL Encore où il y a votre podcast. Et puis, vous avez un shortcode à mettre dans votre page. Et puis, c'est la partie du dessous, là où on voit, où il affiche les épisodes un peu plus, un peu plus proprement que quand on va simplement récupérer un, un flux RSS. Donc, voilà, j'ai été assez rapide. Mais euh, j'arrive au bout de, de ce que je voulais justement vous présenter dans, dans cette ce idée-là. Donc, si vous avez des questions, c'est maintenant. Si on peut voir, euh, oui, euh, oui, oui. Après, bah, il y aura de toute façon le, le, le, le slide qui sera dispo sur le sur le site et puis euh, ça sera normalement euh, ouais, ça sera disponible en vidéo euh, sur les replays du, du, du, du meetup. Après, je sais pas, ce sera sûrement sur WordPress TV, des choses comme ça. Merci pour la présentation. Euh, Est-ce que tu peux plus entrer dans les détails Pourquoi finalement tu continues à utiliser encore FM Parce que j'avais l'impression que ce que tu nous as présenté, c'est une alternative. Oui, en fait, euh, ce que j'ai présenté, c'était pour le, le podcast que j'avais avant, où on l'enregistrait vraiment euh, euh, on de, euh, en local, où je faisais un montage audio, j'exportais mon fichier MP3. Et puis là, bah, j'hébergeais mes, mes fichiers euh, du podcast. Là, là j'utilise encore pour un... C'est mon podcast est un peu annexe comme ça, où je fais juste des émissions de 2-3 de minutes. Et puis que je ne fais déjà pas assez régulièrement. Donc si je devais encore euh, l'éditer, l'enregistrer, le publier, euh, je crois que je ne le ferais pas du tout. Donc euh, c'est vraiment la solution euh, alternative, rapide, je dirais. Mais euh, l'idée, quand on fait un, un podcast et puis qu'on a vraiment... Euh, qui, qui est un peu, euh, un peu monté, comme on faisait avant avec euh, un générique, où on avait deux pistes, où il, y avait, il fallait faire un peu de montage, puis on publiait nos propres fichiers. Euh, on utilisait justement le plugin euh, dédié. Et du coup, euh, quand tu utilisais la solution avec WordPress, tu utilisais quoi pour euh, faire l'enregistrement euh, Alors, à l'époque, on utilisait Google Hangout. Ah, simplement, ok. Euh, et puis euh, après on avait aussi une solution où on enregistrait, on était deux, donc on enregistrait chacun notre piste en local. Et puis après euh, on s'envoyait les pistes et puis je récupérais tout dans euh, Audition. Et puis mmh. comme ça je pouvais intégrer le générique de début, le générique de fin et puis le, le mixage des pistes. Après on avait utilisé un service à un moment, je n'ai plus le nom, qui faisait ça automatiquement. Qui était, qui était assez fun aussi, mais qui n'était pas très stable. Donc, il fallait quand même avoir des backups euh, en local pour ne pas perdre tout au moment de l'export. Il est allumé. <rire> euh, alors, avec Anchor FM, donc, si j'ai bien compris, ça, ça te permet en fait, d'enregistrer sur le vif un truc sur ton téléphone tu sur un bouton, puis pouf, ouais, ça part euh, via, via ton plugin d'agrégation de flux RSS. Te c'est immédiatement site. intégré. Voilà. Et puis, alors, ma question, c'est, euh, si tu utilises quelque chose comme Anchor FM, est-ce que tu peux intégrer un petit générique de début ou un générique de fin ou qu que Quelles sont les possibilités de, de branding, en fait, que tu as avec Anchor FM Alors, avec Anchor, tu as la possibilité, euh, justement, d'importer même tes, tes propres fichiers audio dans leur... Euh dans leur web app. Donc tu peux, si tu as un générique, tu peux l'importer. Et puis tu as, une, un, mini, euh, as un, un mini espace de montage où tu peux... Euh, eux, ils ont des jingles, ils ont des, des musiques déjà euh, libres de droit. Et puis c'est du drag and drop, tu, tu dragues tes pistes, on peut les remélanger, les, les, les arranger. Tu peux enregistrer, par exemple, plusieurs fois, et puis euh, empiler tes, tes, tes enregistrements. Ils ont des, des musiques qui sont déjà à dispo, des intros, des outros, des choses comme ça. Et puis après, quand tu, tu t as aussi une possibilité de monétiser, euh, de leur dire « Ok, bah, je veux monétiser », et puis eux, ils te mettent des pubs à eux avant et après ton podcast, si, si tu veux commencer à, à générer un peu, de, un peu de sous avec ça. Mais euh, euh, voilà, depuis qu'ils ont été rachetés par Spotify, je sais qu'il y a quelques, quelques histoires de droits maintenant qui sont un peu plus floues, euh, qu'il faudrait creuser pour être sûr <rire> d'être bien. So I'm sure I did not understand everything you said, <laughs> but um, about how long does the processing time take for? Uh, so after you've done a recording, how long, end to end, do you think it, it um, does it take to kind of make it public? That's the first question. Uh, that's the first question. The second one is, where is the recording stored? Do you store? Where is it stored? In which platform is it stored? The actual recording of the podcast. Okay. It, it does not take really long because you are just, just have to feel the feed yeah. and upload the, the file, it's depending mm -hmm. on the size of your file. But it's not no longer that to do a blog post. And with this solution the file is on your own to the server. yeah. <laughs> Uh, this is this is what I, I say. This is depending on how many podcasts you have or how big they are. Maybe by the time you're gonna need somebody to host them for you. But if you are small and you don't want to spend money on that, it's okay to do it like like this, and it's enough. Like normal hosting, it's it's enough. You're just maybe gonna have some more time if you use the. Podcast platform, the people want to listen. Maybe you have to to just to wait maybe one minute to have the, the beginning of the of the podcast to listen. Instead of one platform that hosts for you, maybe it's it's streamed so it's it's instant. C'est bon? J'ai répondu à toutes les questions. Ok, bah, là. But no. uh, just a qu the quick question about Anchor FM. Is that the, um, that gives you the opportunity to publish your podcast in Anchor FM? Does that then automatically go out to other services like Spotify and Apple and these places? Or do you have to register everyone individually? Uh, uh, in, the, in the hosting, they have this option. You can just check uh, if you want it on Spotify or on, uh, on other places. Apple Podcasts and everything—it's—it's it's already inside. The and I think did I see correctly on the slide that Anchor FM is part of—is owned by Spotify. Yeah. Okay. Yeah, it's also it's for that. It's—it's it's ready for Spotify, but you can just have to check if you want it on Apple and everything. They—they they do it for you. Okay. And the thing is, yeah, we, we use no. nothing more. <laughs> it's okay like this. Voilà, je termine juste parce qu'avec Anchor, c'est vrai que c'était un. C'est un peu machin, mais c'est un, une plateforme que nous, on a utilisée euh, dans la communauté du podcast francophone pendant un moment, parce qu'on faisait beaucoup de ce qu'on appelle des streetcasts, où, euh, où vraiment, on, on, par, on enregistrait à la volée des, des podcasts qui parlaient de notre vie, et puis c'était vraiment ça. Euh, on prend le téléphone, on a une idée, on enregistre un podcast de trois minutes, et puis euh, on parle de nous, et puis on a eu une communauté comme ça qui s'est créée pendant un moment avec le podcast, qui était, qui était assez chouette, et puis là, c'est en train de de se tasser, je dirais, moi j'ai arrêté d'en faire, euh, parce que j'en avais marre, enfin je voulais plus expliquer ma vie au monde entier. <rire> Mais il euh, y a encore une communauté qui, qui fonctionne là-dedans, euh, comme ça, qui est, qui est assez chouette. Et puis il y a une autre plateforme, si jamais, qui existe dans les bonus, puisqu'il me reste du temps, euh, qui s'appelle Cappuccino. Je sais pas si vous avez entendu. Euh, là, ça reste du streetcast, donc des, des, des, vous pouvez enregistrer des, des épisodes de trois minutes. Et puis, par contre, là, c'est vous qui décidez à qui vous le distribuez. C'est euh, du podcast entre amis. <rire> Donc, vous avez, euh, vous avez des gens que vous invitez dans votre liste d'écoute. Et puis, euh, tous les jours, vous pouvez enregistrer. Euh, c'est par section de trois minutes. Et puis, c'est disponible tous les matins. Les gens, ils peuvent écouter tout ce qui s'est dit pendant les trois minutes chez les autres. Nous, on utilise ça justement dans la, dans une, la communauté des podcasteurs euh, francophones. Comme ça, on, on, on se tient en courant les uns des autres dans un espace un peu plus privé. Que ce qu'on faisait avec le street cast, où c'était pour tout le monde. Voilà, c'est écrit 00, J'ai fini. <rire> Merci. Ah, et... ah, ah, oui. Oui.